Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment euh, trier des données avec MariaDB, faire un tri donc MariaDB ou MySQL. Hein. On va donc regarder avec un tri avec un seul euh, un seul critère. Net. Donc la première chose, bon, c'est de se connecter à, à la base de données. Donc là, j'ai un utilisateur. Donc, il a un mot de passe. Je saisis le mot de passe super secret. Je suis connecté. La première chose que je fais, c'est que je vais regarder la liste des, des bases. Donc j'ai bien la base, de ma banque. Je vais dire que donc, ça devient ma base de travail. Voilà. Alors dans ma base de ma banque, j'ai plusieurs tables. Donc là, je tables pour voir la liste. Et par exemple, on va regarder ce qu'il y a dans la table client. Alors, regarder ce qu'il y a dans la table Select étoile client. Et là, j'ai des données qui sortent bah, de manière. Euh, voilà, elles ont été saisies dans cet ordre-là, m'apparaissent dans cet ordre-là. Bon, alors, moi, ce que je voudrais, c'est faire mon tri selon un critère. Ce critère, ça va être le nom. Et je voudrais avoir la liste de mes clients, mais trié par nom. Je peux retaper ma commande. Donc, Select étoile from client. Et là, je vais rajouter le order by. Et là, il va falloir que je donne le critère de tri. Donc là, ce que je voudrais, c'est que ce soit le nom. Et là, maintenant j'ai ma liste de clients qui arrive. triée par nom, selon nom, hein, et par ordre croissant. Hein. Je n'ai pas précisé leur doctrine, donc par défaut, c'est par ordre croissant. Alors, admettons que je voudrais que ma commande là, soit triée par décroissant. Il faudrait que je rajoute en fin de commande, DESC, donc pour dire que c'est décroissant. Et là, au lieu d'aller d'Aldo à ZAC, j'irai de ZAC jusqu'à Aldo. Je veux préciser explicitement donc, que c'est... Par ordre croissant, bah je vais mettre ASC, par ordre ascendant, par ordre croissant. Donc voilà, donc on est bien arrivé à notre objectif qui était de, de trier euh, donc le contenu de notre table, soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant, et ceci en utilisant un unique critère. Donc euh, Ici, c'est le nom de la personne. Donc euh, Sur ce, bah, je vous souhaite euh, une très bonne journée, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt.